On a okay. des inspecteurs dans le PNH, des capables de regrader, de faire formation aux policiers, si on a okay. des techniques, on a okay. besoin de couvrir les manifestations, on okay. comprend, jusqu'à présent on est capable et satisfaire, malgré les formations que nous avons finies, mais on est et si mouvement, je commence à faire des manifestations pour faire des positions avec des gaz pour voir comment ça se Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'opéra de la ça Et je vous dire c'est toujours un plaisir pour moi pour venir partager ça avec vous. Tout ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour pas rater aucune vidéo, c'est profiter abonner, à la même soupe de la vidéo et d'activer 5 cloches de notification pour recevoir une notification de chaque vidéo qui nous poste sur la là. Déjà, nous dit merci à tout le monde qui déjà abonné. Merci avec vous qui la même parce que mon intelligent ou pas voulu perdre prochaine vidéo nous sans parler en pile sans pas dit en entrant en détail pour vidéo jeudi qui pas et population pas vivre ça la presse et pour nous la paix c'est méorable à chaque action imposée, la il faudra regarder qui nous veut, qui nous qui sorti, qui nous veut, qui nous qui nous veut, qui nous qui nous veut, nous qui nous qui nous qui nous veut, qui qui nous qui nous je veux dire que la police a fait rapport avec la manifestation de la façon qui a opéré, comme on opératoire, de façon de tirer le gaz, ou bien en tant professionnel, comment vous Peut-être pour le commun de façon utiliser le gaz, là, que tu vas bien aimer. Dans le lancement gaz, il y a trois tirs. de professeurs qui avons fait un gaz. Pour faire au café, on a un petit ah, parfois, lorsqu'on dispositif de sécurité qui est en place, ou non cafou, ou pavé, ou en foule, débordé par rapport à telle oui, vie, on fait un bail d'interdiction. On fait un bail d'interdiction, puisqu'on l'accompagne avec, une fumée de, de, de lacrymogène, avec, avec gaz, pour empêcher et, tel accès, pour mal faire son passage. On a fait bail de canalisation. Et puis, dans le tir, la police pratique le gaz sous le monde. Ils ont il dépôt de gaz, ça dépend de 120 qui portait le gaz là par manifestation. Et ça lui demandé de quitter l'espace ça Et avant tout, la police doit sommer les manifestants, ils faire usage de gaz. La gaz première sommation, nous ne pas utiliser la force, nous ne pouvons quitter l'espace ça Deuxième sommation, nous ne utiliser la force, nous ne pouvons quitter l'espace Troisième et dernière sommation, nous parlons d'utiliser la force. Ça arrive dans un espace de poursuite et puis ouvrir un gaz. Ça veut dire que la police n'a pas agi avec brutalité. Et ça, c'est que par rapport à que les policiers ont utilisé. en maintien d'hôtes. Ouais, Là, c est, c est nous, nous, purement en maintien ah, d'hôtes. Beaucoup de gens m'ont donc, à la manifestation qui m'a assisté, pour nous donner des commandes. C'est pas tout le monde qui dans ces gaz. Nous avons des éléments de FLG, commandeur de l'unité, passer le commande pour un type de gaz de temps à mettre et puis dans ces ports, nous avons un sur la population. Une fois le gaz bail, ou pas un espace bien déterminé, c'est le vent qui peut le gaz à l'air par la population. Ça fait des zones que nous identifions. Par exemple, zone hôpital, l'hôpital, l'école, nous prenons le soin, ou utiliser l'autre technique en mettant d'ordre, pour faire la déplacer, et puis l'autre espace là où on fait utilisation de gaz. Vous êtes satisfait par rapport à la façon de la police a travaillé dans le pays de Je ne suis pas satisfait sur le plan de travail. Le pays a traversé un parce extrêmement difficile. Je ne pense pas qu'il y ait un secteur en dents. pays a qui satisfait des gens pour fonctionner. Nous-mêmes, nous sommes victimes de situations qui ont traversé le pays. Il y a toujours petit déchets par rapport à au sein de la police. ça fait, nous, en tant qu'instructeurs, à chaque mois, nous créons des séances de formation pour les policiers en mettant d'autres panneaux. Et un message à l'égard de tout sur les policiers, nous disons, population, ils mettent, font la police la confiance, nous soutiennent la population, nous condamnons pour le travail pour la population et pour le bien être du peuple haïtien. Je vais appeler le nom. nom, c'est Béli Mébruné. Merci, monsieur. Et à tout là c'est que la collaboration, hein, collaboration entre nous et que et moi, je l'accélère. Il y a moins de problèmes contre les journalistes et la police. Et si vous avez appelé policier, vous avez aussi de à filmer les journalistes et manifestation. Est-ce que c'est une nouvelle opération, une nouvelle méthode Est-ce que l'IGPR n'a pas là des Bon, et normalement, en principe, on journaliste pas supposé. Peu, on prend un police à Mais normalement, un policier qui votait à la fête n'est pas supposé filmer. Et, mais, un dispositif de sécurité de la police, tu supposé gagner même des policiers ou des gens qui ont filmé, parce que l'image, ça permet, il permet de faire une rétrospection de eux-mêmes. Il permet de faire une rétrospection de eux-mêmes, qui permet de faire un ami, que les journalistes s'ennuient en lien. Et ne pas être fait à titre individuel, comme si c'était une lutte de, de, de, de, de vidéos. Mm. La question était d'ordre, mais c'est qu'on fait mon château. Le Suisse va passer le nouvel national. Vous voyez, on a parlé de policiers, c'est des cas qui, en fois, qui c'est un cas ça. Par contre, en France, à dernière, on ne peut pas bien, parce qu'on a pas à hein? on voit les qui dit que, a On loi qui qui pour les policiers de pour la guerre sur le terrain. Parce que je dis que même il protéger la police. Parce qu'elle ne fait pas qu'elle parle de manifestation, mais ne elle pas passer. Et puis, il y a des problèmes. Qui type Ce pas le réalisme de la guerre. Parce que ça ne devrait pas être quelqu'un d'un côté qui n'a pas besoin de la cargouille. Mais si vous voulez, quand on a le cargouille, c'est plus dans le Parce que c'est une situation de sécurité généralisée, C'est plus dans le Parce que voilà, qu'est-ce que l'on a fait qu'il faut faire nous. Mais c'est ce que va faire à l'équipe. Nous avons compris, nous nous à nous avons compris, nous avons compris, nous avons dit nous avons compris, nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons nous qui parmi les pas de qui avec les commissaires, je ne sais pas, c'est que je n'ai pas de commande comment soir, vous je le commissariat, vivre, au milieu de va-et-vient ça. en est-ce que je ne pas créer confusion, que la gagnez, monde pas la il faut tout. Puis on aux sanctions, vous dans les mots, vous dans le dans la est-ce que vous voyez bien ça, qu'il y ait plein de policiers qui forment l'hypothèse de l'arme, et vous voyez ça, pas créer une confusion, et après c'est plus de l'heure, c'est plus de l'heure, mais question ça, a fait. Deuxième question, est-ce que tout policier, même, est formé pour entrer Par rapport à la question de la vie, est-ce que tout le monde est pour entrer Et pour commencer, on commencer la deuxième question. Côté que vous avez tout le secteur, c'est un et bon contrôle que la police a fait. Il faut que d'éviter ça. Dans gaz lacrymogène, on supposé, et c'est des policiers anti-hémeux qui l'utilisent. Même, et même en dispositif, il y a un policier qui désigné pour lancer, pour balancer le processus. Juste pour éviter écoutez, que le gaz lacrymogène, il va passer par là, et on voit même, peut-être forcément, le gaz a livré de l'ordre, dans le monde, qui peut pas se À ce moment-là. Et, deux de première question là. Va-et-vient, effectivement c'est ça. Oui, il va et vient. Va et, vient. Oui. et parce que nos policiers sont aussi beaux, ou l'unité de médecine ils ont une formation en plus, ils vont spécialité là-dedans. Spécialisation, ça permet qu'on condamner pour le travail que ça. Que ça. Mais au niveau des de médecin hein, de l'ordre, qu'on voit notre réalité. Quand compte des ordres que les policiers ont fait. Qui compte forcer les responsables transférés. Et à cause de fusion qui pourrait mettre en ligne de route, j'aime c'est ces problèmes de, de, de, de, de stabilité des de qui font beaucoup matérialiser, ça va faciliter, éviter, ça va éviter forme de mouvement. sans problème, on si vous, par êtes capable de fonder une vie, vous dans au lieu de vous comme ça, vous toujours dans une de vous décidé de vous le vous décidé de vous vous avez obligé de voler dans le ça. Donc, c'est ça ça va corriger tout le monde de l'État pour éviter le mouvement de compagnie policière qui est spécialisé, qui est spécialisé qui est expérimenté, qui est mais il faut souvent tout, les élections générales dans la politique un paris, dans les classes contrôlées, tout prix. il a jugé qu'un policier, on l'a demandé à quelqu'un d'un unité spécialisée, et puis il sentit qu'il est capable, utile, dans telle zone de, de Ça fait. Par exemple, lorsqu'un policier soit, par exemple, qui est un fin de un commissaire principal ou commissaire régional, par exemple, il ne doit pas quitter l'unité encore. Les gars est-ils dans notre département Qui réputé chaud Par exemple, récemment, nous avons des ce côté que euh, le responsable commissaire, quoi, de bouquet actuellement, ils sont assez soins. Parce que, l'ICE est un monde qui connaît des, des On les techniques d'intervention. On l'exemple. Mais, il faut souvent, en termes d'agents, ils sont au problème, vraiment, mais il faut souvent, ils sont, sont, sont, sont des décision correctionnelle de quoi. Et fort souvent, quand on est notre ambiguïté la que ça c'est la police, qui va nous parler. Et de nos jours, on ne peut pas tirer gaz sur nous. Gazade, gaz voyez, là on dit ça dépend de sens vague pour tirer gaz. Là, si c'est dans le sens-là, la balle vers le manifeste, gaz à l'avant. Là, on est manifestant à 20 gaz. Si vague absolue, Dès le manifestant, il y a une vague petite de moi, il y a une vague de manifesteur et il y a une vague de refoulement. Il y a une vague de manifesteur, il y a il a une un espace qui, qui s'est le plat. Les gaz sont des armes qui sont l'état, qui conventionnellement tout pays utilisé. Parfois, après la pause de la Parfois, nous voyons Gaza gaz là, qui est manifestant, nous-mêmes qui nous, nous mettons sur les terrains une fois que groupe manifestant qui sont trois publics là et le sommation c'est moi qui fait là qui puis qui puis qui qui pour éviter des coups de bâton pour ne pas qu'il y ait des gens qui et bien une fois on déposer gaz là pour quitter l'espace si on est qui gaz sur un manifestant ça c'est peut-être ne va pas passer non, l'équipe m'a il pas de formation, ça va donner si pour le gars Si on on va on va faire Si on a deux ans, si c'est pour gars ou bien on On va pour faire avancer le dossier si la police nationale tablier. oublié. monsieur, merci, oui. oui. Puisque Vim pas victime. Déjà ouais, si fait oui, fait. si on fait plein, il je pense reste le téléphone, reste là y faire. C'est ça que je pense. Mais, attendez, vous dites on fait suivi, suivi, suivi, suivi, suivre, Quand on va faire ça? Ok. Pas voir que ça? ça? on Et, si on pratique, pourquoi le ce il y a Il y a Parce que. Nous avons des instructeurs dans le PNH, nous sommes capables de regarder, qui fait formation pour les policiers, c'est nous avons avec nous, des techniques, pour couvre une manifestation, jusqu'à présent, nous sommes capable de et malgré les formations beaucoup finies, mais nous sommes satisfaits et du des mouvement, je commence à comprendre de manifestation pour faire des policiers, policiers avec des gaz. Pourquoi nous, comment est-ce que ça. se bon, passe la police travail journalistes? Bon, tout le monde connaît la police et les journaliste pas conscients de la police, mais en Haïti, il y a des que journalistes journaliste, pas mais moi-même, je je connais nous avons collaborer ensemble, les policiers avec les journalistes. Nous sommes capables de faire le même travail. Nous avons collaborer ensemble, mais en Haïti, vraiment, les policiers ne vont pas comprendre ça. Les policiers pensent que si, par rapport à nos téléphones, dans nos, et après, nous a fait des mouvements de cartes illégales. Les policiers ne pas Mais en Haïti, c'est qu'on s'allié. Moi même journaliste m'a jamais vouloir des pour la police. Et, et voilà, c'est là pour nous la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier de vous à notre chaîne là sur votre professeur. Et activer la cloche de notification pour recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postons sur la chaîne. Et pas oublier de liker la vidéo pour toujours recommander la vidéo nous. Merci et à vous la prochaine vidéo. Ciao